Ah mais c'est par là Ouais, c'est par là. Enfin quand c'est interdit souvent c'est que c'est par là. Ouah mais ce genre de spot on va tellement kiffer. On a repris la route. Et là on vient de tomber sur un petit spot qui est vraiment cool. Avec une bonne petite cascade derrière. On va aller voir si on peut sauter. Mais le paysage est quand même bien bien stylé pour euh, chiller. Donc on va se poser là quelques heures, pourquoi pas dormir ici On a roulé en voiture pendant une heure et là euh, on s'y attendait tellement pas, euh, on était vraiment euh, perdu dans les forêts et il y avait une cascade qui a popé nulle part. Incroyable Quand tu es en road depuis euh, genre quelques jours, T'as besoin aussi de, de trouver un peu des endroits comme ça où tu peux te poser, chiller un peu, c'est important. Parce que du coup tu peux pas non plus euh, pas être à fond à 100%. Chaque fois, on vous montre qu'on arrive sur les spots, on fait les coulées, hop, on se lance, euh, on fait du parcours, tout ça. Il y a aussi pas mal de moments off, et on a aussi envie de vous montrer ça euh, en vidéo. Les moments où là, on se repose, où, euh, où là, il bah, y a Kiwi qui fait sa lessive. On arrive rivière. allons-y, allons, allons. <rire> C'est l'avoir. L'avoir, c'est parfait. On peut s'asseoir et tout, c'est Nous, l'idée euh, à terme, c'est de réussir à, à être en voyage vraiment vraiment très, très souvent et du coup à vous, à vous faire vivre plein d'aventures vous emmener dans plein d'endroits différents c'est bien c'est trop bien Merci. <rire> ça marche bien c'est quoi ça là c'est la tyroline j'ai fait un bac de front dans la... le même air taille. Bon là il y a la nuit qui tombe, on va allumer un peu. Je suis avec Félix, on va essayer de faire une petite photo avec la cascade et les étoiles. On vous montre tout ça et puis à demain pour une session clip dans la cascade. Je suis bien là ou pas niveau placement On est de retour sur euh, notre spot euh, d'hier. On a dormi ici, mais ce matin, on s'est fait un peu euh, déloger. Parce que si la police ne passe, pas le là, là, vous y avez le droit, là. Est-ce qu'on est dedans, là hein. Bah, on va s'en bah, aller. Je vous préviens. Hein. Ok, merci. Bah, on va s'en aller. Du coup, euh, on a préféré bouger et puis revenir en début d'après-midi. On a profité pour aller scaler, euh, monter un peu euh, des vidéos pour, euh, pour dimanche prochain. Et là, euh, on va essayer de faire les petites coulées et puis cliff, Pourquoi pas euh, de la cascade, il faut voir s'il y a du fond. Wow oh, elle est fraîche. Du coup, le seau, il est juste là. Je vais aller regarder quelle gueule il a. En fait, ici, il euh, y a un écrito à l'entrée. Et euh, il parle d'éboulement et tout. Du coup, on va essayer d'être quand même assez vigilant. Des endroits trop beaux comme ça en, en pleine nature, c'est un peu souvent le cas. Faut, faut être bien prudent pour pas, pas faire n'importe quoi. Là, on va essayer de rejoindre euh, en bas de la cascade pour voir s'il y a des petits endroits cool où se poser. Oui. Bah du coup, voilà la cascade, juste derrière moi. En fait on se rend pas forcément compte mais il y a plein plein d'endroits comme ça euh, trop trop jolis en France, un peu sauvages, pas vraiment touristiques, faut juste chercher un petit peu pour les trouver. Mais quand on pense aux vacances on se dit souvent euh, ouais on va aller à l'étranger et tout, mais en France en vrai il y a quand même plein plein plein plein d'endroits euh, qui sont vraiment euh, vraiment stylés, un peu comme celui-ci. On est juste en dessous euh, la cascade. On va aller faire une petite coulée pour voir s'il y a du fond. A chaque fois, on, on parle de la coulée, on montre qu'on la fait, mais c'est un peu le truc capital en fait. C'est vraiment au pied du fond, quoi. C'est une okay. des seules règles. Donc faites bien vos coulées, les gars. Ça oh, tellement en il oh, y a un caillou là. Ah ouais. Là, il y a un truc là. Il y a un bout de bois, en fait. Oh Là il y a l'arbre, pile en dessous, en fait il faut se décaler quoi. Ouais bah c'est à partir de la poche, quoi. Ouais. Bon on vient de faire la coulée, il y a, y a du fond. Plus normalement ça devrait partir. Il est assez balèze en vrai, il y a un bon gap. Il dois sauter toute la toute la cascade, ça va être chaud. Oh. On va essayer de faire le, le gros, le gros saut de, du haut de la cascade Donc là on remonte, on va essayer de voir un petit peu le grid parce que c'est assez en descente Du coup nos no pieds ils seront un peu, un peu comme ça et avec les chaussures mouillées c'est pas l'idéal Mais euh, ça devrait le faire Donc on va aller voir le saut Après on peut plus le mesurer parce qu'on a cassé la taille l'autre jour euh, mmh. Mais il doit faire à peu près 15 mètres Là là, monte, monte, Ouais, Tu C'est Allez ma boy Oh Oh Oh la Oh! Oh! Oh, yeah. oh, oh, yes. oh peur il y a toujours cette sensation, genre le, le son, on le regarde depuis hier et là on vient juste de le faire, c'est genre un plaisir ouais. Bon j'espère que vous avez kiffé la vidéo Nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Là le road trip il continue, on va essayer d'aller chercher d'autres potes À dimanche prochain, ciao <rires> oh Oh! <laughs>